Y'a Playpad, vous avez bien ou quoi Dans le calendrier de vidéos que je vous ai dit que je ferais cette semaine, celle-ci n'était pas prévue, elle est venue s'incruster un petit peu comme ça. Elle est venue s'incruster un petit peu comme ça parce que en jouant au jeu, j'ai réussi enfin avec le temps à développer certaines choses. Vous parlez à un mec qui a quand même cette victoire. Cette, que cette victoire Bon, je suis d'accord que là, j'aide pas mon cas. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup joué au jeu. J'ai pu jouer avec des amis et en solo. Cette victoire, mais pas mal de top 2, top 3. Et des games à gros kills. C'est ce que j'adore d'ailleurs faire. Et aujourd'hui, je voulais qu'on ramène un petit peu le débat sur la table et écouter votre avis tout en vous donnant des conseils. C'est rare quand même, tu vois, que je me permets d'écouter ce que vous avez à dire. On aime bien s'entrer écouter c'est important. Moi un jour, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, il m'a dit quand tu veux sortir avec une meuf, il faut vraiment que tu te rapproches d'elle, que tu lui répondes très vite, que tu écoutes tout ce qu'elle a à te dire. Et c'est ainsi que j'ai fini dans la friend donc voilà, c'est pour dire qu'il faut pas toujours écouter les conneries Mais pour le coup ce que je vous dis c'est pertinent Donc avec mon expérience sur Warzone J'ai réussi à développer une nouvelle méta Une méta encore une fois c'est la façon dont le jeu est joué C'est un peu comme une recette quoi tu vois Elle doit rester intacte, elle est un petit peu définie De la même manière qu'on met pas des merguez dans le couscous Et si tu mets des merguez dans le couscous Envoie ton adresse parce que je vais venir m'expliquer avec toi Donc j'ai réussi à développer une nouvelle méta Qui va un peu changer le style de jeu En gros les quelques heures que j'ai eues M'ont permis de voir du coup Certaines choses un petit peu Efficace et de vous les retranscrire en conseil Bon voilà, là, là maintenant je vous ai bien hypé Ces conseils appliqués peuvent être mis en solo En équipe c'est tout, c'est déjà pas mal. <rire> et vous aideront à faire des games avec beaucoup, beaucoup de kills. Peut-être de temps en temps un petit peu de frustration, mais ce sera toujours plus utile que les connards qui campent au top. C'est parti. Bon, déjà, la technique commence dès le parachutage. Moi, je vais vous conseiller un truc simple, c'est de tomber dans une zone où il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est important d'avoir, en fait, une zone où il y a beaucoup d'argent, et de préférence avec un véhicule à côté. Moi, je pense notamment, par exemple, à Superstore. Superstore, hein, réellement, il y a du flouze, de la moula. Il y a beaucoup d'armes, il y a aussi beaucoup de mecs, donc du coup, faut quand même être un petit peu solide sur les appuis pour essayer de se la donner. Sinon, à Promenade East, ou là, à côté, à TV Station, et notamment le bâtiment vert, là, là, regardez que vous voyez, et ben bah, il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a beaucoup d'argent et du loot, donc ça peut être assez sympa. Pourquoi est-ce que je vous conseille ça Je vous conseille ça parce que bah, ça va faire partie de votre early game, du début de partie. Ce début de partie, il va, cons il va consister à essayer. Bah, du coup, alors, attends. Hop super, une boîte de mini, c'est génial hein, d'avoir ça en début de partie. Ce début de partie va conseiller d'avoir, enfin euh, va vous permettre du coup d'avoir beaucoup d'argent assez rapidement, même oh, si quelqu'un là, je voilà, je hop, c'est des zones vous voyez, qui ont beaucoup de thunes, et qui peuvent également vous encourager à avoir des kills early, c'est important d'avoir des kills, bah, de toute façon, parce que là notre but c'est quand même d'avoir des parties à gros kills hop, voilà, vous voyez, des 1200, des trucs en général quand vous faites ces, euh, ces zones là, c'est pas rare que vous puissiez ressortir avec, on leur fait un peu le bâtard, c'est <rire> c'est pas rare que vous puissiez ressortir avec euh, grosso modo à peu près euh, 5 à 6000$ directement en début de partie si vous rajoutez des kills ou il y a d'autres bâtiments en général à côté vous pouvez vous mettre bien, pourquoi est-ce que je conseille la TV Station, bon après les shops ils rotate un peu mais il y en a toujours à côté, c'est pour pouvoir juste derrière après, juste après vous être euh, loot rapidement comme ça tu vois donc c'est un peu euh, un peu comme quand tu mets un petit short et des tongs pour aller acheter un jus de fruits l'été, c'est pour pouvoir très rapidement choper un largage pour avoir ensuite des armes décentes, le pro alors moi j'ai déjà dit que je pensais que le largage devait être nerf mais bon en état il est toujours là donc autant euh, en profiter tu vois hop là regardez il y a un shop juste ici on va aller là-bas. Faut quand même inclure un truc. Hein, c'est que si cette technique est adaptable en solo et en team, mais faut pas non plus avoir des pinces de crabe à la place des mains. Hein. Euh, traduction si vous croisez des bonhommes, faut les, faut les fumer. Hein, c'est tout. Je suis pas en train de te dire que c'est la technique parfaite et qu'il n'y a pas de risque de se faire casser la gueule en début de game. Hein. Alors, notamment là, ça a déjà été. Bon, voilà, lui, je l'avais pas vu, euh, je lui ai cassé la gueule, voilà, grosso modo, c'est ce qu'il faut faire. Là, là, là, si vous voyez un mec comme ça, il faut lui péter les chicots, c'est à peu près la seule chose viable à faire. Hein, pendant un moment, je croyais qu'il était en haut, puis je me suis rendu compte quand même qu'il était en bas. Bon, regarde, là, par exemple, il y a aussi quelqu'un en haut, au-dessus, là, tu vois, là, ça, ça, c'est ce qu'on appelle aussi un petit bâtard. Mais ma technique, justement, elle est faite, tu vois, enfin, ma technique, ce que je vais vous dire là, c'est fait justement aussi pour pouvoir un petit peu vous... Vous évitez que des mecs comme ceux vous cassent la gueule. Bon, je fais du live gameplay, hein, donc c'est-à-dire que je vais pas vous assurer que je vais faire 10 ou 15 kills sur cette game. On va faire le maximum, je vous le dis. Hop. Tac. Une fois que t'as le largage, t'as ça. Moi, euh, vous mettez la classe que vous voulez, je vous ai déjà conseillé. Je referai peut-être une vidéo sur une classe optimale. Moi, je prends une M4. Et RPG, alors je sais, le RPG, c'est euh, un petit peu bâtard, c'est même tr... Oh, mon shoot horrible. Aïe, ah, le bâtard. Je croyais que je l'avais pas vu. C'est même carrément bâtard, hein, on va être d'accord. Je ne renie pas que jouer au RPG c'est pas ouf, mais moi je le joue d'une manière qui se veut agressive. En fait, mon but quand je joue au RPG pour moi, il y en a deux en fait. Ça va être d'un côté, donc dans un premier temps, rusher des bonhommes, les tuer dans les bâtiments. Donc en fait, quand tu tombes, il y a plusieurs façons de jouer à Warzone. Une, ça va être de jouer les tops et de tempo, tu vois. Bon, bah je pense que vous l'avez remarqué, ça, je vous apprends rien. Il y a beaucoup de temporisation dans Warzone. C'est un battle royale, ça fait partie du jeu. Mais moi, justement, j'essaie d'imaginer des tactiques, tu vois, une manière en fait, pour pouvoir contrer ça. Comme ça, tous les styles de jeu sont viables. Il n'y a pas que la camp qui perd. Mais si tu rush, tu vois, comme un ouf, bah t'es dés désavantagé parce que du coup les mecs cachés te démontent Non, le but en fait, avec ce RPG, donc vous me direz ce que vous en pensez, hein, on peut parler un petit peu comme ça Tu vois, je suis pas en train de vous dire, jouer tous au RPG, parce que le RPG c'est cancer Le RPG ça va vous permettre de pouvoir rusher les types dans les bâtiments S'il y a quelqu'un qui te tire comme ça, bon là c'est au top, en l'occurrence tu peux pas faire grand chose C'est vraiment des bâtards les mecs au top Oh le chien ah ouais mais il est en train de Il est en train de démonter mon camtar, c'est un petit peu pas dingue Ça va permettre de rusher les types dans les bâtiments et ça va pouvoir aussi en fin de game, ça c'est super important. En fin de game ça va vous permettre de finir les types avec des autoréas et ça c'est important. Parce que bon en fin de game tout le monde a une autoréa et c'est cool tu vois de pouvoir les finir quand même assez rapidement, c'est important. Et je trouve pas qu'il y a rien quelque chose de bâtard à finir des types tu vois qui sont euh, au sol quoi. Parce que sinon c'est autoréa, c'est galère et ça peut vous aider à faire des kills supplémentaires. Moi j'utilise le RPG dans ce sens. Et pour moi c'est moins bâtard que le type tu vois qui va rester collé à son capteur cardiaque, qui va jouer au sniper au avec une clé mort derrière lui, et qui va pas bouger de la game, faire son top 1 avec 6 kills, moi je l'assume je dis voilà, je joue au RPG de cette façon ça me sert à ça, après dans les équipes faut aussi savoir adapter, tu vois, il a un petit côté tactique tu peux euh, du coup avoir dans une équipe de 3 deux mecs qui jouent au sniper, un au RPG tu vois, pour pouvoir démonter des types stack, pour pouvoir également démonter des types dans des camtars ou dans des véhicules, parce que la deuxième technique que moi je vais vous conseiller, c'est la technique Zach le patrouilleur, c'est de faire le douanier en fait le douanier c'est de prendre, je vous conseille euh, un camion, bon vous pouvez prendre les véhicules également mais bon, le buggy là par exemple là qui est euh, bah, sur la droite là. Bah, ce buggy là il est quand même assez fragile. Donc C'est à dire que eux ils tentent à peine un coup de RPG. Donc c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que dans votre classe que vous allez prendre au largage, je vous conseille de prendre des mineurs. Ça peut vous aider. Donc du coup tu trades avec fantômes. Ce qui fait que tu es visible sur les capteurs cardiaques. Bref, tu es obligé de toute manière à un moment de faire des choix. Donc regardez là il y a un buggy sur la droite. On va essayer d'aller le démonter. Hop. Voilà, ça c'est du gameplay qu'on aime Donc voilà, donc ça sert également à ça Il y a en fait un contre à à peu près tout Si on joue correctement sur ce jeu, il y a un contre à à peu près tout Tu peux contrer les véhicules Mais bon, pour en revenir sur les véhicules et l'utilisation Moi, la façon dont j'y joue, c'est que je les prends Et euh, je les utilise comme ça pour pouvoir chasser des bonhommes Sans me faire tuer par des mecs au top Il est où il est où il est où Il est où, il est où le conducteur Le conducteur Le conducteur monsieur T'es où Oh le bâtard il est là <rire> Il m'avait pas vu sortir du véhicule. Donc voilà, ça sert à ça. Moi, quand je dis que je faisais le patrouillard, en fait, une des façons, moi, dont moi, je joue avec, euh, du coup, euh, attends, est-ce que, non, j'ai plus de roquettes, merde. <rire> donc je joue comme ça. Je sors, coup de roquette dans les véhicules si besoin, coup de roquette si besoin également dans les bâtiments, et je fais le contrôleur des bordures, donc c'est-à-dire que je regarde la map, et en général, je vais aux, aux alentours, voilà, donc... Comme, par exemple, là, je vais aller vers là, je sais qu'il y a des types. Je me mets euh, aux extrémités du bord de gaz. Et je vais tuer les bonhommes qui pushent doucement. Donc, en gros, ceux qui vont, tu vois, attendre que le gaz avance pour aller vers la zone au dernier moment et tout. Moi, j'en profite de ça. Je euh, patrouille dans ces niveaux-là. J'en trouve un souvent dans des, des situations en plein air comme ça. Je sors et je les démonte. Donc, ça permet de faire vraiment pas mal de kills. C'est une petite technique sympathique. Sachant que c'est pas de cheater comme un mec qui campe. Parce qu'ils peuvent toujours, tu vois, avoir des explosifs du C4, euh, des Semtex ou autres pour tuer les véhicules qui sont aussi également euh, largement démontables aux fusils d'assaut ou autre Et c'est un style de jeu que j'apprécie bien parce qu'il permet d'être proactif déjà. Regarde, voilà, il y a quelqu'un au top là, vous voyez. Oh là là, oh là, là c'est risqué, il hein. y, y a du risque également. Oh, oh Écraser, Biatch Tu peux également écraser les types, c'est plaisant, on va pas se le cacher, c'est marrant. Oh Attends, petit coup de roquette, hop. Il va y avoir un type tout droit. Il est là-bas. Let's go, petit kill. Donc voilà, ça me permet de faire exactement ce que je viens de vous montrer. De rusher les types, de les tuer quand ils sortent de la zone, etc. Là, il y a des gens ah, dans la boutique juste à côté. Donc on va, on va y aller. On va aller jeter un petit coup d'œil dans la boutique. Bon, je ne les ai pas vus, malheureusement. Attends, on va se remettre des plaques. Hop. Donc voilà, c'est un style de jeu qui vous permet d'être proactif, de rentrer dans les types. Quand vous êtes en team, n'hésitez pas à prendre un ou deux euh, véhicules, voire trois, si vous êtes chaud. En général, un camtar, un buggy, un truc comme ça. Comme ça, s'il y en a un qui se fait éclater son buggy, il y a toujours le camtar, tu vois, c'est carrément... C'est carrément OK. Ah, monsieur, alors comme ça, on campe Alors comme ça, on vient en retard. Bon, j'ai 20 000, là, faut que j'aille acheter des trucs. On va en profiter, je vais aller acheter un autoréa. Attends, on va mettre un petit coup de capteur cardiaque. Bon, j'en ai quand même un... Je suis pas en train de vous faire le mec totalement propre. Par contre, il y a la zone qui approche. Est-ce que je vais avoir le temps Oui, je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps, hop. On va se mettre une autoréa. On va se mettre... Un drone, hop, on va se mettre également Une plaque d'armure Et on va retourner dans le véhicule Donc voilà, c'est un petit peu mon style de jeu Je vous conseille de le prendre, ça vous permet d'être proactif D'aller aux quatre coins de la map De pouvoir tuer des bonhommes et surtout de pas constamment Vous faire fumer parce que Vous êtes à pied, vous squattez pas un bâtiment euh, Vous êtes pas là Pour les bonhommes comme moi qui aiment les games Tu vois, où il y a beaucoup de kills Où on se la donne sévère Tu vois, contre des types, c'est réellement je trouve L'idéal et le bon compromis, tu vois il croit que je l'ai pas vu. Il croit que je l'ai pas vu. Il croit que je l'ai pas vu. Bon après une des difficultés aussi ça va également être d'être loot les types que vous tuez tu vois Genre c'est pas assuré de pouvoir le faire à chaque fois C'est même assez compliqué à certains moments parce que du coup vous les tuez souvent à distance Pour moi M4 RPG à l'heure actuelle c'est pas un truc de gros gros bâtard si vous en abusez pas Si vous l'utilisez pour déloger des mecs pour en finir c'est dans le domaine je dirais entre guillemets de l'acceptable Jouer avec les véhicules c'est cool D'ailleurs euh, par contre il y a un petit truc c'est que les véhicules euh, bah vous bah, vous abusez sur des maps Donc ça c'est un peu, un peu claqué dans le sens où... Euh, si vous êtes visite sur la map vous n'êtes pas discret, si vous n'êtes pas discret vous vous faites fumer plus facilement et ça c'est 0 sur 20. Et voilà hop. Là, j'étais obligé un peu aussi de lâcher mon véhicule parce que on se remet des plaques. 9 kills. Bon, c'est bien. On fait un petit live gameplay où je vous montre que c'est un petit peu efficace. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous vous pensez de ce style de jeu. Donc de prendre des véhicules, de pas hésiter à utiliser le RPG si besoin. Moi, je pense que le largage et le RPG ont besoin d'être un peu nerfs parce qu'avec la boîte de munitions, tu peux avoir jusqu'à 7 roquettes. C'est quand même beaucoup. Et je suis d'accord que c'est rageant, mais ça permet également de contrer euh, une autre rage et qui pourrit beaucoup plus le jeu à mon sens que les mecs qui rushent comme des foufous. C'est les campeurs euh, dans des bâtiments, dans des hauts de trucs, tu vois, qui restent réellement perchés sur des trucs, à, à, à squatter leur capteurs cardiaque à essayer de te mettre que des têtes à distance au sniper, c'est différent et pour ma part j'apprécie. Bon là pour l'instant je suis à pied, on va essayer de retrouver autre chose. Après bien sûr, euh, selon la, la destination de la zone, tu vois, t'es plus ou moins avantagé. Par exemple, si la zone finit dans des bâtiments comme ça, bah disons que t'es un petit peu dans la sauce. Pourquoi Bah parce que dans les bâtiments t'as beaucoup plus de mecs qui te shot, t'as beaucoup plus de mecs cachés, et surtout les gens ont pris l'habitude maintenant dans le jeu. Là au moment où je vous dis cette technique, il y a déjà souvent des gens qui savent, un petit peu la contrée, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude du coup d'avoir euh, un RPG, une roquette, un C4, ou, ou X ou Y chose pour pouvoir euh, bah, détruire euh, le cas échéant. Euh... Leader, on demande un survol. Regardez, là il y a du de zone là. Putain ils sont trois, il y a un triple bord de zone là-bas là, on va essayer d'aller choper du kill. Il y a également un kamtar ah, je vais peut-être avancer hein, je vais même carrément avancer gros. Là il y a un camtar à aller chercher, on va pouvoir faire Zach le patrouille, Zach la pat le patrouilleur. Et voilà, dans ta merde toi. Il n'est pas très content que j'ai tué son pote, apparemment. Enfin, C'était pas vraiment son pote, mais <rire> il n'était pas très content. Donc là, on peut refaire Zach le patrouilleur. C'est reparti. <rire> 10 kills, quand même, hein. C'est bien, hein. J'avais peur, tu vois, de faire une game qui vous montre pas que c'est possible de faire des gros kills. En plus, il reste 24 bonhommes. Imaginons que j'aille au bout. C'est possible de, de, de, de, de. Je sais pas, d'imaginer peut-être une, une 20 kills. Même si parmi les 7 victoires, j'avoue qu'il y en a plusieurs qui sont en squad. Hein, quand on joue avec Chris, Kine et Boya, ça aide. On va pas se le cacher. Hop, alors. drone Ils sont où, les types Ok, là je suis pas bien du tout, ok, bon, ouais, je suis pas bien, il m'a mis, allez, allez, allez, allez, le bon on va pas, pas se cacher, il m'a mis la mal lui, il est où Là j'ose plus monter dans mon camtar pour la simple et bonne raison qu'il y a une animation, et que le temps que l'animation se fasse, il peut me tuer tu vois, donc tant pis pour le camtar, on va faire ça. mais on voit qu'il y avait un type à notre gauche qui nous a mis pas bien du tout. Merci l'autoréa, mesdames et messieurs. Il y a un gars là-bas. Let's go Petit kill Ah non, c'est pas un kill, je l'ai juste fini. On va dire que c'est un kill, d'accord C'est du solo, rien à foutre. Aïe Bon, il y a un gentil monsieur là, qu'on a broke shield qui est pas super bien, a priori. Allez. On l'a fumé, let's go. On espère qu'il ait, qu ait des plaques, quoique il risque de pas en avoir, parce que du coup, je lui ai broke shield juste avant. Ok, bon, on est sur 11 kills. 12 si on compte l'homme que j'ai fini. Oui, je sais, je compte ce qui m'arrange, c'est pas cool. Il y a une petite euh, boutique, là. On espère, pouvoir, on espère pouvoir y passer à temps juste avant pour pouvoir prendre des plaques et un drone. On a besoin de reconnaissance. Faites un survol. Un drone arrive sur zone. Allez top 10. Il y en a un au top. Je déteste quand la zone finit ici Parce que ma technique n'est plus là Enfin elle est difficilement adaptable aux zones comme ça comme je l'ai dit parce que quand vous faites pouvez vous, Ah vous pouvez vous faire tuer par des tops c'est un petit peu compliqué. Donc là on a un monsieur à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche il est au même étage et à droite il est en haut. Ouais, là. Wow C'est quoi cette violence Vous voyez, 22 mètres à gauche, le problème c'est qu'il est au top et pas moi, regardez il a mis une petite mine, je, je, là j'ai décrit, il fait exactement ce que je vous avais décrit, bon il reste 6 types, je suis dans la zone, on a une visu sur le top c'est assez cool, ça va sûrement devoir venir à côté de moi, il y aura peut-être des kills à prendre, malheureusement il y a sûrement un type au top, attends J'ai une grosse tête, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de réagir, j'aurais dû prendre la F4 Merde, merde, bon, et ben voilà les potes top 5 en live gameplay avec 11 kills, je trouve que c'est pas dégueu Bon à la fin j'ai pas pu euh, appliquer tous mes conseils, mais regardez encore 86 000 d'XP, c'est quand même assez énorme Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire, pour ma part j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie Et je vous dis à la prochaine mes frères, bisous